Coucou Youtube! Aujourd'hui, je suis avec Yana, ici présente, qui vous passe le bonjour. Bonjour. On a fait des games de ouf. 2v3, 2v2, 2v4. Vous allez assister à tout ça. Il y a même un petit jeu d'armes. Très soft. Abonnez-vous. Euh. T'aimes bien Atterréo? Bah, moi, je joue le contrôle en général. Ou les douches. Les douches de prison. Vas-y, lourd. Mais. Tu sais quoi? On va contrôle. Y a pas Skyros qui vient de rien, ça? Impossible. Il est mauvais, Sky. Tu trouves pas, Yana? <rire> C'est vrai <rire> Ça, c est, c est en, en DM c'est Norby tu m'avais dit qu'il était vraiment mauvais Il m'a crack enfin, je, il a 1 HP hein. Je l'ai mis à terre l'as fini Y'a un mec qui me saute dessus y'en a un Ouais il est plus là oh, est, On est sur du euh décédé là ouais. elle a une chaîne Twitch t'as as juste un compte Twitch pas forcément une chaîne non une... j'ai tenté un moment mais la pro elle était vraiment euh, médiocre du coup j'ai arrêté après les gars si euh, dans la soirée on, on, on l'enverra plusieurs fois si vous voulez on va pouvoir acheter ouais. si vous voulez la follow pour le au cas où un jour bah, la connexion arrive oh, c'est gentil Ouvert. espèce de trashou, il y en a <rire> Tu sais que je me régale au M82 C'est vrai Genre mais vraiment un truc de ouf. Je trouve cette arme incroyable. En fait genre Future... vas-y. Ici je l'ai vu. Un lapin. Ce matin, un lapin. Ouais, devant, ça court, ça court, ça court. Il a pris les mines Il m'a touché. Ah non, mais. Genre, euh... ça court, ça court, hein. Il était caché dans l'angle. Ouais, ils sont morts. Bon, ça, ils sont morts. J'en ai eu deux sur moi. Attends, on a deux aussi sur toi Il mmh, y en a. L'autre, il est ici. À l'étage. Okay. Je sais pas trop quel état. Ah oh, non. Peut-être le toit. Bon, écoute. Je vais voir. Je donne de ma personne. Non, c'était pas sur le toit. Il y a la voiture en bas. Ah, il est là, ouais, il est là. Il est sur le toit là. Je l'ai vu chaud. Mais il fume le, fume le. Comme un gros steak. Ça, les... Ça prend les voitures. Je, ou... Je te laisse t'occuper de lui. Je vais m'occuper de. Ça te saute dessus. Ah. Et juste en dessous, je crois qu'il y en a un autre. Ouais, ouais, il y en a un autre qui a commencé à prendre le ballon. Là, il y, y, y a tic tac ici. Ah, tombe, euh, euh, la euh, Femme. Femme. Je laisse se réanimer pour qu'il puisse revenir en jeu. Ouais, t'as raison. T'en tire pas dessus un peu, on attend. Merde. Je crois que j'ai pas assez attendu. T'as d'aide euh, Ils vont être deux. Ok, je suis là. Je suis juste derrière. Il l'autre il est en bas. Putain, putain d'animal. Mais. Mais y'en a J'ai <rire> pas eu le temps de le voir J'ai intercepté le visage de quelqu'un. Il, il y a beaucoup de monde en dessous, je sais pas si t'as vu. Ouais, ouais, ouais. Euh, autant que ça revient derrière nous aussi. Je vais venir avec toi. Euh, J'ai inter intercepté un visage. Oh, c'est fucking mad T'as fait du mal à la personne qui vous tirait dessus, Yana Ah, ouais. je te vois en train de lui faire du mal, oui. Ouais, as... Alors, tu t'es un peu cet après-midi ou quoi ou... Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Un, un petit peu, ouais. <rire> je sais ce que ça veut dire. Pour qu'est-ce qu'elle s'est enrayé ton arme ou quoi Les mecs ils sont en France, là, je m'en vais dessus. Oh, I am, I am once. Ça cambe au-dessus de moi, je serais pas trop de dire où. Je vais te mettre un drone, ça peut t'aider. Vas-y. Ah, es... Quelle est craqué. Quel étage tu dis Il est tu dis sur le toit. Ah, je peux, peux pas l'avoir. Je te laisse le finir. Je, je remets un drone pour la route. Vas-y. Son mate, il revient. Il est là. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. <rire> non, on chope les deux à gauche. Vas-y. Oh. T'es perdu le petit. Ah bah Pichoon, bien sûr qu'il était perdu Y'a un mec là si jamais Et bah, c'est les, les deux, des, des, ouais, les deux ouais, derniers Ouais c'est les deux derniers si jamais tu veux qu'on euh, On se régale avec eux, on peut euh, Genre je bute. Lui il est... A... Il est crack Le deuxième il est là T'as 4 ans Yann, t'es terrible <rire> Ils sont, ils sont à, à droite y en a un hein. Et l'autre j'ai pas de visu Bah il est rentré là mmh. Je te propose d'en tuer un hein. Et l'autre j'ai une surprise pour lui Tiens je te, je te mets un drone ça peut t'aider Il est mort bon. Ok le, le dernier il reste l'hélicoptère je, je vais le prendre et je, je vais juste faire un gros 6 swap avec hein. bah, Ça va me faire kiff. C'est de... comme ça qu'on finit une game, Yana. Oh la bichette. <rire> je suis une donation de 500 euros si tu fais 21 kills. 21 kills. On y est... retourne. On y retourne. Yana, tu m'aides à faire 21 kills, je te oui. file la moitié. D'accord. En vrai, 21 kills, je pense que je vais... Genre, ça va... Ça va être plutôt simple, ah, J'en ai bien à terre, là. <rire> Y'en a <rire> J'arrive, j'arrive, j'arrive. Il est encore à terre. Ah mais mais il peut pas se relever. Ouais, je... Mais, tu les manges crues Attends, je vais les mettre à terre, je vais attendre qu'ils se relèvent. J'arrive pas à l'être fait, Yana! Bon. Putain de merde, putain On est où là? J'arrive, j'arrive, j'arrive! Vas-y, je le laisse! Ok. Pas, lui. Merde, moi, je me suis fait sauter, Yana! Non, non, non, non. <rire> Et je me fais finir! Y'a un putain d'enfoiré qui de me finir! Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Mais pourquoi? Il peut doser là. Mais où est-ce que. Mais on est où là Attention. moi que que... Mais lâche-moi toi Je peux prendre le lot, je vais le prendre. Il y a du monde sur le toit si tu veux. T'as cru que j'avais ton temps ou quoi là Démerde-toi Oh, en bas il y a du monde pourquoi il y deux mecs derrière moi alors que je les ai vus en haut il y a deux secondes C'est pas, ils sont trois en bas Je que six, kills y en a Mais euh, ça, la game descend pas Non je les wape ah. Il est pas mauvais le collègue C'est vrai Ouais lui son maison du phare j'ai bien fait fermer la porte hein. ouais à l'étage ici il y a du monde on s'en prend plein la gueule il hein. bon. y a une team giga vénère sur la droite là, ils sont sur le toit là J'allais te le finir, lui. Quoi? Je vais te le finir. Merci. Y'en a un autre, je suis à côté de toi. enfin tout t'as pas buté les deux? Ah si, c'est rien. Attends, attends, il se réunit, il se Vas-y, prends-le. Tu sais que j'ai l'impression d'être un putain d'assisté. Ça me fait mal. Ok, je, je suis à 8 kills. Ça va. Il reste du monde, hein? 9 kills. Parfait. Ouais, oh ouais, il reste encore du monde. J'essaie de, de pas tuer les teams. Prison? Je... On peut remonter, il y a du monde. Je, je vais aller euh, direction ces, ces trois pangolins là. Vas-y, je te suis. Parce qu'il y a pas mal de monde tout seul et tout si jamais t'as un drone ou quoi. Non j'ai rien. Ah Il n'en reste plus que 25 ah, bah, Stu par derrière C'est ce que tu kiffes là. Putain il m'a volé mon kill Ah ça... ça style les kills de ouf Il m'a bien hein. joué lui Il y a euros en jeu, il faut 20 kills chacun Quoi C'est vrai ça ou pas Oui. Il y en a, tu penses que tu peux monter à 20 Possible. Euh, On la joue... Euh, tempérée pour qu'il revienne. Quoi. Ouais, ce que je fais... Je mets au sol. Je suis à 14, il reste 21 personnes. Moi je, peux Moi, je peux ralentir le rythme. Ça combien toi Je suis à 12. Oh t'as un, t'as un, t'as un... pas besoin de trop ralentir non plus. Ok. 13. Je suis mort, Ryana. sur le toit 16 kills Ta da Widdy Je vais euh... je vais 14 je suis mort. Non! Je, je crois que je suis mort quand je peux, on peut pas réapparaître. Si c'est bon, c'est bon. Ok. okay. Là, c'est à toi de charbonner un peu la game, Yana. Tu l'as vu. Les, les yep euh, juste à gauche. Juste à gauche là. Elle, ouais. Nice, vas-y. Tu joues à travers la tente. Okay. Je sais pas comment faire là, je vais te mentir, j'ai pas les armes, j'ai rien Je suis à 17, t'en as un sur ta droite Je vais avancer avec le gaz Fais-moi toujours... vite Fais gaffe en haut il y a du monde Je remets une frappe Ça saute derrière toi Ouais j'ai pas, j'ai pas ouais. il m'a défoncé il y a ma frappe qui va arriver Ma frappe euh, fait un kill, je suis à 18, mais je suis mort. Fais les Yana, fais-les. 19. Va, tu peux aller prendre une réa et prendre un masque à gaz à gauche. Ah non pas. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, Yana. Derrière toi. Masque et tout. Fais un Ah dommage. Lance. T'as un masque Oh non Non j'ai plus de masque. T'as les vain kills, Yana. Oh, Yana. Si tu. Si... Dommage. Bien joué. T'es un monstre. Genre, t'es un monstre. Oh la fun game! Putain Et Pat qui envoie 500 euros, Yana. <rire>